Le thème du stream d'aujourd'hui, il est dans le titre. Écrire pour capturer et articuler nos pensées et les organiser. Je voulais rajouter. Et comment les organiser C'est un peu plus clair peut-être. Euh, alors déjà, pourquoi pas de musique aujourd'hui Parce que c'est une semaine sabbatique. Ou dans les semaines sabbatiques, ça arrive toutes les septièmes semaines. En fait, je travaille pendant six semaines. Et chaque septième semaine, j'ai un événement récurrent qui est dans mon calendrier pour que toutes les six septièmes semaines, sans arrêt, jusqu'à la fin de ma vie, euh, je sois en semaine sabbatique. Donc c'est indiqué dans mon calendrier. Et la seule règle, enfin, le, le but principal, ou le seul but de cette... Euh, enfin, le but principal des semaines sabbatiques, c'est de se reposer. Ce qui ne veut pas dire ne pas travailler, mais seulement travailler ou peu importe, faire ce que j'aime, seulement ce que j'aime. Salut Eva, il faut que je t'appelle Alice maintenant. Oh, on peut utiliser un nom de code. Peut-être que si tu veux rester semi-secrète, je peux t'appeler Alice. Ce ne sera pas un secret pour ceux qui auront vu cet extrait de, du stream. Euh... Du coup tu m'as déconcentré, merci. Qu'est-ce que je disais? Je vais me retenir de commenter à chaque fois les instrus qui passent en fond parce que ce n'est pas le, le but non plus. Euh... Ah oui, semaine sabbatique. Le but des semaines sabbatiques, c'est de se reposer. Et la seule règle pour les semaines sabbatiques, c'est de ne rien planifier. Pour les semaines sabbatiques, donc ça va du lundi au dimanche, je ne dois rien planifier à l'avance pour ces semaines-là, et du coup, quand ces semaines, ces semaines sabbatiques arrivent, je fais ce que je veux dans l'instant. Je peux par contre planifier de partir euh, ailleurs pendant une semaine, mais je ne vais pas planifier qu'est-ce que je vais faire quand je serai ailleurs et, et moi j'ai mis un moment pour ça ça vient enfin ça a été inspiré enfin je me suis inspiré de quelqu'un pour ça d'ailleurs je vais mettre le lien dans, dans le chat il faudrait que je fasse une page à ce propos sur mon site de... ce serait bien c'est quand même une part importante de ma vie et c'est un truc récurrent quoi donc euh, sabbatical.blog c'était je crois ouais c'est ça voilà donc ça c'est le site dédié aux semaines sabbatiques par, euh, par le mec qui a je sais pas s'il a inventé ça si c'est le seul peut-être il y en a d'autres qui font ça mais j'en sais rien mais bref il a c'est Sean McCabe, il a... Sean McCabe et SeanOS.com, c'est son business, c'est son site principal. Mais il a fait sabbatical.blog pour centraliser tout ce qui regarde les semaines sabbatiques, les idées qui y a derrière ça. Et c'était aussi, en vue, comme il l'explique sur son site, c'est pour lui un moyen de commencer à partager. Ses, pens enfin, ses pensées, ses idées à propos de ça, en vue d'écrire un livre. Puis, je ne crois, je crois pas qu'il est qu qu déjà sorti. Mais il me semble que dans tout ce que j'ai lu à ce propos sur ce site, de la part de Sean McCabe, que j'ai rien lu, qui disait clairement que... Qu'est-ce que je voulais dire Si, c'est possible qu'il le dise en fait, sauf que je n'avais jamais... Enfin je ne sais pas, je ne l'avais pas vraiment conscientisé à 100%, c'est cette réalisation que ce qui stresse, et qui n'est pas une chose que, qui est évidente, je pense, à identifier, enfin, ce n'est pas évident d'identifier que cette chose-là peut provoquer du stress, c'est d'avoir des choses planifiées dans l'agenda, y compris des choses qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de les faire quand on les planifie, on a envie de les faire peut-être dans l'absolu, mais le moment venu, c'est pas dit qu'on a envie, qu envie de faire ça dans cet instant-là. Et du coup, quand ça, ça arrive, quand on a planifié un truc à l'avance, et, et surtout quand, sur le moment, on n'a pas envie de le faire, c'est pas agréable. Et ça peut engendrer du stress, mais ce qui surtout engendre du stress, c'est en fait d'avoir ce truc dans l'agenda. Imaginons, même moi, moi je donne des cours, j'apprécie donner des cours, je dois les mettre dans l'agenda parce que c'est un engagement avec quelqu'un d'autre, il faut bien que ce soit planifié et que je sois sûr de m'en souvenir. Donc j'ai mon âge, c'est dans mon agenda, j'ai des rappels, etc. Et le jour venu, voire même quelques jours avant, parce que je sais que j'ai ce cours qui est planifié tel jour à telle heure, ça peut engendrer du stress. Dans le sens où je sais qu'il y a ça, et donc, bah si c'est le jour même, il bah, y a un certain nombre de trucs que je vais faire qui ne sont pas agendés, travailler sur ma musique, etc. Ce n'est pas mis dans l'agenda, mais c'est des trucs que je fais systématiquement, ou alors le projet du moment, il n'est pas écrit dans l'agenda, mais je sais que c'est ça sur quoi je travaille. Pendant euh, le temps donné, jusqu'à ce que le projet soit réalisé, dans l'idéal, je ne vais pas faire de multitâches. Et euh, mais du coup, travailler sur ma musique aujourd'hui, en sachant que, imaginons c'est le matin, je, je travaille sur ma musique et tout, je sais que j'ai ce courage, à 14h, ben, ça marche engendrer du stress parce que je vais devoir, à moins que je sois vraiment parfaitement organisé, puis je sais que je vais travailler deux heures sur la musique, que je vais faire une pause à tel moment, puis que je vais manger de telle heure à telle heure et que je sais déjà ce que je vais manger, tu vois, dans ce cas-là, ça pourrait peut-être aller, j'aurais peut-être pas de stress. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être organisées de manière optimale, en tout cas pour quelqu'un comme moi, qui fonctionne comme moi, qui a besoin d'être assez organisé, qui n'aime pas, qui a pas mal de peine, en tout cas de difficultés de stress, justement, quand, quand il y a des choses qui sont un peu inattendues et, et des choses qui, sont, ouais, qui surviennent et qui viennent un peu modifier mon ce que j'avais prévu ou ce que je pensais que j'allais faire de la manière, de, dans l'ordre, avec le temps accordé à chaque chose que j'aurais pu imaginer avant. Mais voilà, le, voilà, voilà, pour expliquer en fait le but des semaines sabbatiques et de ne pas... Euh, pourquoi la règle d'or, la seule règle, est de ne rien planifier à l'avance pour les semaines sabbatiques. Pourquoi je me suis... Ah oui, je me souviens à parler de ça parce que parce que j'expliquais je, je, pourquoi il n'y aurait pas du contenu euh, musical aujourd'hui. Parce que justement, j'aurais pu en fait, vu que c'est une semaine sabbatique, les streams du mercredi soir sont planifiés, mais si je n'ai pas envie de faire ça, à, arriver à 18h30, d'ailleurs je n'ai pas commencé à 18h30, si mercredi soir, à 18h30, à 18h30 ou même plus tard, je n'ai pas du tout envie de faire de stream, j'en ferai pas pendant les semaines sabbatiques. J'oublie de me mettre en vacances sur le site et de signaler ça, mais j'imagine qu'il n'y a pas vraiment trop de gens qui me suivent pour l'instant, donc c'est pas très grave. Mais ce serait bien que je sois un peu, que je sois bien au clair dans ma communication par rapport à ça. Mais voilà, il est arrivé que, enfin, j'avais, planifié déjà que si j'allais faire le stream, j'allais parler d'autres choses. J'avais pas envie de faire de la musique aujourd'hui en live. J'en ai d'ailleurs pas fait du tout. C'est en bonne par princi enfin, raison principale, parce que je suis en semaine sabbatique, et aussi parce que j'ai eu ce truc, ce petit choc crânien, euh, il y a une semaine et demie, le... j'en parlais au début du stream de la semaine passée, qui m'a un peu chamboulé, mais ça va, ça va gentiment mieux. Et... et je me suis dit que c'était intéressant, ça pouvait être intéressant, en tout cas pour un certain nombre de personnes, de que je parle de ça, donc évidemment en live il n'y aura peut-être personne, ou peut-être ça n'intéressera pas les personnes qui passeront en live, mais c'est enregistré, je pourrais le partager par la suite, à email, etc., ou même plus tard à des gens que je rencontrerai, puis que je, je réaliserai qu'ils ah, sont de par nos échanges, que, ou, de, ou par euh, supposition que ça pourrait leur intéresser, je pourrais partager ça en replay. Donc, écrire pour capturer et articuler nos pensées, et comment les organiser, c'est ce que je vais essayer Présenter aujourd'hui et à commencer par écrire. Déjà, pourquoi écrire Bon, c'est écrit dans le titre, j'ai donné la réponse. Pour capturer nos pensées et les articuler, les capturer. Alors, déjà, imaginons qu'on n'en fasse que écrire, que ce soit sur papier ou à l'ordinateur, c'est un peu égal. Disons que l'ordinateur. Enfin, écrire de manière manuscrite, ça a l'avantage d'être quelque chose de plus physique. On écrit plus lentement qu'à l'ordinateur, normalement, ça dépend des personnes. Moi, en tout cas, j'écris quand même bien plus lentement de manière manuscrite, avec un crayon ou un stylo sur papier, que à l'ordinateur avec un clavier. Et donc, ça va faire qu'on a un flot de pensée qui va être un peu ralenti. Enfin, c'est quand même différent pour toute personne qui a... Fait les deux, je pense que c'est assez évident de réaliser que c'est quand même deux expériences différentes. Et une n'est pas forcément mieux que l'autre, ça dépend. Enfin, chacun a son, alors, enfin, chacune, a, chaque méthode, a, chaque format d'écriture a, a son, a ses pour et ses, ses bénéfices et puis ses, ses non-bénéfices si on veut. Et ben admettons qu'on fasse que écrire et qu'on revienne jamais sur ce qu'on a écrit, qu'on ne relise jamais. C'est quand même important, parce que d'une part, ça a, un, ça a un effet émotionnel, j'imagine, enfin, je pense que c'est quand même ce que j'ai vécu, c'est pas que j'imagine, c'est que je, ce que j'ai vécu, c'est que ça, ça calme d'écrire. D'ailleurs, c'est un, un des thèmes, pour un des morceaux du, de l'album sur le thème de la détente, écrire. Et ça fait déjà du bien, ça détend, ça permet de mettre de l'ordre, je pense, dans notre conscience, de clarifier notre esprit juste d'écrire sans revenir dessus, comme je l'ai dit. Et je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Oui, ça permet d'articuler nos pensées. Articuler nos pensées, par exemple, la manière... Moi, je pense que là, je suis en train, depuis le début de ce stream, je suis en train de m'exprimer assez clairement. Sans hésitation, je pense que les gens qui regardent ça, à moins que ce soit... à moins que tu sois quelqu'un qui est habitué à beaucoup de stimulation visuelle sur les vidéos, comme ça peut être le cas avec les formats courts sur TikTok et puis les réseaux sociaux. À moins que tu sois vraiment hyper addict à ces vidéos hyper stimulantes, je pense que tu trouves en tout cas, peut-être pas, que peut-être que ce que je raconte, le contenu n'est pas lui-même intéressant pour toi, mais la manière dont je m'exprime, je pense que c'est assez engageant. Non, ça devrait. Enfin, ça devrait t'engager, j'imagine, dans la conversation, de faire que tu sois là. Et, mais tout ça, ce que je, enfin, je dis ça parce qu'en fait, le fait que je m'exprime bien, je pense que c'est en grande partie dû au fait que j'ai beaucoup écrit, et notamment écrit continuellement sur des choses similaires, entre autres, qui font que, après, quand je m'exprime oralement, je peux m'exprimer de façon assez claire. Et donc, ça, c'est utile, pas seulement quand on fait du stream, mais pour la vie de tous les jours. T'imagines bien qu'est-ce que ça peut t'apporter si tu t'exprimes le mieux possible. Et c'est pas juste bien parler, mais c'est articuler nos pensées. Donc c'est articuler qui tu es, tes croyances, tes pensées, tes opinions, tes vérités. Et ça veut pas dire quand je dis quand je dis tout ça, c'est tes vérités du moment, tes opinions. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans la roche. Il y a différentes. Il y a une vérité puis la. Divers... Enfin, j'allais dire une citation, mais voilà là, je m'emballe un peu. Je suis un peu ambitieux. Mais il y a cette citation de Monterland qui dit qu'il qu ne faut pas oublier que la, on dit que la vérité est comme un diamant ou un truc du genre, mais on oublie que le diamant est taillé, enfin, on oublie que le, le diamant a énormément de faces, a plusieurs faces. Donc bref, là je me suis un peu perdu, tu vois. Mais, euh, ouais, écrire ça va te permettre, même si tu ne reviens pas sur ce que tu as écrit, de mieux articuler tes pensées, de mieux faire passer ton message, juste dire ce... ouais, articuler tes opinions, tes croyances et euh, tes idées. Et, et ça fait que dans une, bah, dans la vie sociale, on n'est plus, on peut avoir du coup plus de facilité à persuader les gens, qui n'est pas de la manipulation, mais juste, tu crois, tu crois en ce, tu crois en ce que tu dis. Mais si on ne sait pas bien articuler nos pensées. Peu importe si elles sont vraies ou fausses, c'est notre vérité du moment, mais le message ne va pas bien passer et il ne peut pas avoir l'impact qu'il pourrait avoir. Ne serait-ce que la compréhension de la part de l'autre, si, si on voilà, si n'est pas capable de bien articuler ces choses, le message ne va pas bien passer et, et ça peut être frustrant. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'avoir une idée qui est assez neuve, qui est assez fraîche, mais on la ressent, on la comprend plus ou moins, ou peut-être on ne la comprend pas. Mais on ne l'a pas assez exprimé, on n'a pas écrit là-dessus. Et... et quand on en parle aux gens, bah on ne s'exprime pas très bien. Quoi. Donc c'est déjà utile pour tout ça, euh, d'écrire. Mais le fait de les capturer, de les enregistrer, et comme on va voir après, de les organiser pour revenir dessus, qu'est-ce que ça permet moi je l'ai pas je l'ai fait mais je ne l'ai pas encore fait trop souvent, c'est pour ça que je suis là dans une phase d'organisation de ce que j'ai écrit pour que ça soit. ça me rende service, que je puisse retrouver facilement au moins les thèmes sur lesquels j'ai écrit. Mais euh, par exemple, j'ai pris une, une quantité énorme de notes ces dernières années. Et il y en a une partie qui sont sur l'application Notes sur, euh, sur Mac, donc c'est synchronisé avec, entre mon iPhone et puis mon Mac. Euh, mais c'est pas très bien organisé, c'est un, euh, un petit peu à l'arrache, il y a quand même des dossiers, des sous-dossiers et tout, mais j'ai aussi une application qui s'appelle IA Writer, IA c'est les développeurs, Writer, c'est le nom de l'application sur Mac, c'est un simple traitement de texte, on peut, on peut enregistrer en format TXT, qui est du coup universel, qui se lit absolument partout, sur tout type d'ordinateur et tout type d'appareil mobile, et on peut aussi utiliser le langage Markdown assez facilement dedans, qui est assez pratique si on veut transférer ce qu'on a écrit de cette application euh, sur un blog ou euh, dans un format, dans un autre, dans une application de traitement de texte pour en faire un livre avec les, les for, le formatage, euh, le titre, les gras, les italiques, les liens hyperlink, etc., les listes. Euh, tout ça, c'est possible avec cette application mais donc, j'ai des choses qui sont là-dessus, j'ai des choses qui sont dans Notes. Je vais te montrer comment moi je m'organise dans Writer, euh, qui, qui a notamment la fonction de tag qui est, que je commence à utiliser, qui est importante pour pouvoir naviguer dans un, dans un grand nombre de, de fichiers de notes. Et En fait, je crois que je vais direct te montrer, parce qu'en plus, il y a un truc que je voulais écrire, je voulais faire ça en direct. C'est pas très important que je le fasse en direct, mais pour pas que j'oublie, je vais le faire. Puis du coup, tu peux voir un peu mon processus. Euh, et peut-être on peut même parler du sujet de ce que j'écris, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je dois faire C'est cette vue-là. Voilà, on est déjà dessus. Et ça se présente comme ça. Alors ça c'est le fichier, ça c'est un fichier texte tout simple, où j'ai. Bon, je vais donner un titre, je vais changer le titre. Enfin, je vais juste le renommer parce que lui, il a automatiquement donné comme titre de fichier la première ligne. Mais je n'ai pas envie que ce soit que dans le fichier date-espace-espace espace, soit affiché. Donc le nom de mon fichier, c'est juste la date du jour. Avec ce format, année-mois-jour. Deuxième ligne, c'est des tags. Je mets les hashtags parce que cette application fonctionne comme ça. Si on met les hashtags après, euh, je peux te montrer déjà ça maintenant. On les retrouve ici dans la barre latérale. Donc, moi je vais essayer de développer ma propre solution pour ça parce que j'aime pas trop que ça soit affiché comme ça en liste. Je préférais que ce soit en ligne, euh, comme une sorte de petit mosaïque. Là, ça m'embête que ce soit euh, tout comme ça. Et euh, bon regardez, il y a trop de tags aussi, il y en a que je, peux, je pourrais enlever, et peut-être il y en a qui veulent dire la même chose. Mais tu vois, si là je vais cliquer sur, je vais essayer de pas tomber sur un truc privé que j'aurais pas envie de partager, mais imaginons le repos, bon là il n'y a qu'une note où j'avais mis le tag repos, il n'y a pas encore, c'est pas optimisé parfaitement, j'ai pas tous les tags dans tous mes fichiers pour l'instant, mais tous les fichiers que je, que je crée désormais, ils ont les, les tags. Euh, focus peut-être, voilà, focus, il y en a dans plusieurs fichiers, ça ici par exemple, c'était, euh, oh, j'ai mis le tag là en bas, c'était un vieux truc, je travaillais pas encore avec le format actuel, mais tu vois là, je ferais ça comme ça, date, bah, en fait, j'irai mettre la date, parce que là je l'avais écrit, c'était le 2019, et ça en fait, c'est un premier jet de... de paroles de chanson potentiellement. Donc j'ai mes deux premières lignes avec la date et le, les tags. Peut-être je pourrais mettre d'autres tags aussi. Focus, j'ai pas besoin de mettre le titre ici, je pense. Pour l'instant, je vais le laisser. Je vais laisser ça comme ça, je sais que c'était un splurge de texte. Donc voilà, là je suis sur un... Tu vois, si je vais dans Focus, je clique sur le tag, sur le tag Focus, je vais trouver... Tout ce qui a été tagué focus, donc, ça veut dire que le contenu du fichier parle de ce thème, du focus. Ça aussi, c'est des paroles. Ça aussi, c'est un autre splurge que j'ai fait un mois après le premier, sur le même thème. Et ça, bah, magnifique. C'est la note que je voulais écrire juste avant le stream, et puis que je me suis dit, ben, bah, je vais le faire pendant le stream. Sur... Les réflexions, des idées qui me sont venues aujourd'hui. Et ça, c'est dans la catégorie... J'ai Voilà, ici, c'est mon, mon iCloud pour... Euh, enfin, c'est le dossier Writer sur iCloud. Donc, il est en local sur mon ordi. Il est sur l'iCloud, il est synchronisé sur mon iPhone. C'est disponible en ligne. Pour moi, c'est super important que je n'ai pas besoin d'être absolument connecté à Internet pour voir mon contenu. Et euh, si je vais dans... Diary, qui veut dire journal en anglais. Là, j'ai mes notes qu'à l'époque, j'organisais que dans un fichier. Donc, euh, des fichiers assez lourds que je vais pas m'amuser à diviser. peut-être je pourrais le faire avec un script plus tard, quand je saurais faire ça. Mais voilà, là, j'ai le dossier, 2000, euh, le dossier de Diary, qui veut dire journal. J'ai le dossier 2002 de l'année. Et j'ai différentes notes pour chaque jour, un fichier pour chaque jour. Euh, en supposant que j'ai tous les jours un truc à dire ou à, ou à exprimer en tout cas ne serait-ce que pour moi-même et donc ça c'est le fichier d'aujourd'hui les tags qui regardent déjà ce que je savais que j'allais écrire parce qu'on peut aussi écrire librement et puis ensuite mettre des tags sur les sujets qui sont ressortis mais là je, je sais déjà enfin je savais déjà sur quoi j'allais écrire en tout cas en premier lieu j'ai bien un hashtag golden rules, gold, golden rules les règles d'or qui sont pour moi des directives pour la vie, enfin comment j'ai envie de mener ma vie, qui sont des règles absolues, en tout cas dans l'instant, j'imagine aussi que si je leur donne ce, ce terme, c'est parce que j'estime en tout cas dans l'instant qu'elles seront valables toute ma vie, et qu'elles pourraient être utiles à, aux autres. Pas forcément, c'est pas ça c'est un détail. Hashtag routine Focus, no screens, parce que je vais parler de passer du temps sans écran. Et disconnect, parce que je vais aussi parler de passer du temps déconnecté, ce qui n'inclut pas forcément d'être sans écran, mais sans Internet. Euh... Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça je vais en profiter pour partager donc ça euh, publiquement euh, maintenant. Je vais simplement écrire mes pensées. Hein. Ça, ça, ça va. Je vais aussi écrire les choses qui m'ont amené à, à penser à, à ces choses. Enfin, à... enfin, j'ai pensé à quelque chose, mais j'ai eu tout un, enfin, un petit cheminement en tout cas qui m'a amené à penser à ça. Genre pourquoi j'ai pensé à, à faire des journées sans écran, qui n'est pas non plus une idée nouvelle ni de se déconnecter, ce qui est des choses que j'ai déjà fait, passer des journées sans Internet, sans écran. Je l'ai déjà fait dans les, ces dernières années, mais j'aimerais le faire beaucoup plus souvent. Mais donc, ce qui m'a amené à ça, c'est que j'ai encore aujourd'hui passé plus de 6 heures devant l'écran, dont on sait rien, mais si je peux voir, en fait, j'ai une application, là, On elle ne va pas s'afficher à l'écran, mais l'application Timing qui, qui me permet de voir combien de temps je passe sur chaque application. Et là, je peux voir aussi combien de temps ininterrompu sur l'ordi j'ai fait. Et là, j'étais de midi et demi à... J'ai fait genre deux heures sans interruption. Après, j'ai fait une petite pause. Ce qui est correct, mais j'ai repris un peu tôt. Il a de nouveau de 16h à 18h passé. Dont deux fois plus de deux heures d'affilée. Un peu plus. Bon, je vais mettre juste deux heures d'affilée. Ce qui est correct, excepté. Merde excepté que le temps sans écran entre les deux périodes de deux heures aura été bien trop court et sans voilà euh, voilà et sans compensation du temps En close-up. Close-up, c'est-à-dire avec une petite distance... Enfin, une focalisation des yeux sur une petite distance. C'est-à-dire écran de smartphone, qui est le pire truc pour les yeux, qui va aggraver la myopie. Ou la créer. Je ne sais pas si après c'est absolu, si tout le monde, tous les gens... Enfin, si quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de myopie passe plusieurs heures par jour sur un écran de smartphone absolument forcément devenir myope ça je sais pas mais euh, en tout cas pour les gens qui sont myopes je pense que ça empire et, et donc ouais j'ai en gros ça c'est pour conscientiser mon intention de de réguer, de, de réguler mes, ah, mon utilisation de, des écrans Déjà, j'essaie de faire le moins possible sur le smartphone et de faire un maximum de choses sur l'écran de mon ordi, qui est placé à une certaine distance. J'ai aussi des lunettes qui n'ont pas la correction complète, parce que j'ai pas besoin d'avoir une correction complète pour la myopie, quand mon écran n'est pas... Enfin, voilà, mon écran est... Mmh. Et pas... Euh, si loin, en fait. Enfin, j'ai pas besoin d'une correction totale pour euh, voir à la distance de mon écran j'essaie de garder, voilà. Comme là c'est même à plus que la distance de mon bras. Et, et donc ouais, ça c'est des trucs qui sont importants pour moi. D'avoir écrit ça, ça peut me permettre de conscientiser ça, puis d'y remédier plus facilement. Y compris avec par les ce qui, enfin cette réflexion, cette observation m'a amené à ce que je vais écrire maintenant au sujet du de journée sans écran et journée avec écran, mais sans Internet. Il y a aussi une deuxième constatation. Euh, donc ça. Je vais déjà mettre tout ce que je viens de dire, en fait. J'aimerais ne jamais passer plus de deux heures d'affilée devant l'écran. Après deux heures, maximum. Faire une pause de... au moins 45 minutes. En regardant au loin. Sans toucher. Enfin, sans, sans aucun écran y compris. Et donc faire attention de ne pas être sur le smartphone après avoir passé deux heures sur l'ordinateur. Je vais répéter pour que ce soit un peu plus clair pour moi. Au moins 45 minutes en regardant au loin, en relaxant les yeux... mettant allongé en ayant pris l'air par exemple lire les panneaux et plaques d'immatriculation quand je marche ah oui. ça c'est un, une bonne méthode pour, pour compenser justement le temps passé euh, avec les yeux focalisés sur une petite distance c'est de faire l'inverse et donc lire des plaques de voitures qui sont plus ou moins loin qui, ou, dont, et même des voitures qui passent et qui s'éloignent donc on a je sais pas si, à quel point ça aide mais j'imagine ça peut aider parce qu'en fait l'œil doit en gros s'ajuster constamment et j'imagine que du coup il y a il y a un mouvement des muscles de l'œil de enfin qui, qui permettent de régler justement le, le focus qui qui va se faire, qui doit se faire pour qu'on qu'on garde le focus le plus longtemps possible sur le un texte genre les pla, les, les plaques d'immatriculation qui vont s'éloigner euh, donc ça ça peut se faire en marchant tu vois je peux associer le la relaxation de la marche euh, prendre l'air bouger mon corps à le cette ce changement pour les yeux et suivre la ligne de l'horizon par exemple les montagnes je vais mettre là et suivre, par exemple les montagnes les fils électrique, et tout ça c'est des trucs, c'est pas moi qui ai ces idées, c'est des choses qui sont connues dans, dans le milieu de des gens qui qui qui, bah, qui prennent soin de leurs yeux de cette manière là, il y a une communauté qui existe, hein. euh, je, peux, bah, je vais la noter ici, consulter and miopeer.com ou org je sais plus je vais quand même vérifier parce que si ça t'intéresse ce serait bien que je me plante pas dans Ouais, c'est ça, endmyopia.org. My, voilà, donc là, en fait, je fais commande R, c'est pour afficher le, comment dire, la vue. Parce que des fois, genre là, ce que j'ai fait pour ajouter le... Le lien, comme ça, c'est pour qu'il soit cliquable. C'est du euh, du, mark, du langage Markdown. Et si je fais commande R, j'ai ce qui se verrait si je publie ça sur, sur mon blog, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a juste les subtilités, c'est que pour aller à la ligne, il faut faire deux espaces à la fin d'une ligne pour forcer le retour à la ligne euh, dans le mode euh, visuel, comme ça, et pas le mode d'édition. Et pareil, en fait, je crois à la fin des paragraphes ou la fin des, des lignes, si j'ai vraiment envie d'aller à la ligne, je dois faire deux espaces comme ça. Euh, donc il y a déjà ça. Et ouais, il y a un autre truc. Autre problème. Internet... Comment exprimer ça Internet est la principale source de... D'hyperstimulation. Opportunité donc opportunité pour moi, là, quand je m'exprime comme ça, ça veut dire, avec les problèmes constatés, quelles sont les opportunités pour ne plus avoir ce problème, ces problèmes-là. Et on peut les écrire en liste ici. Les opportunités... Enfin, je vais pas faire une liste en fait. Là, je vais partir sur autre chose. J'ai pas besoin de faire une liste d'opportunités. Deux journées. Chaque semaine, en fait. Chaque semaine. Dédié deux journées. Enfin. Passer deux journées sans Internet. Je ne sais pas s'il n'y a pas besoin de mettre des majuscules à Internet, non Bref. Opportunité, chaque semaine, passer deux journées sans Internet. Chaque semaine, passer une journée sans Internet écrans si jamais ça te paraît ambigu je crois que c'est assez clair mais j'ai un doute en fait l'idée derrière ça je l'ai déjà fait hein, et en fait même dans mon calendrier j'ai tous les dimanches j'ai un événement récurrent pour la journée qui est journée sans écran sauf que je respecte rarement ça et et je sais à quel Moi je sais qu'en écrivant ça et en y pensant, en ayant déjà vécu des journées comme ça, que ça fait partie des meilleures journées de ma vie. Et je pense que la principale raison, c'est juste qu'il n'y a pas de... Je vais l'écrire. C'est mieux qu'il faut. Il faut que je capture aussi ça. Les journées que j'ai passées sans écran et ou sans internet, ce qui n'est pas tout à fait pareil. et où sont derniers sont font partie des meilleures journées de ma vie. Et des fois c'est pas forcément des journées. Enfin je suis assez sûr de ce que je dis là, mais des fois c'est aussi les moments en fait aussi les meilleurs moments, c'est clairement les moments qui sont pas devant devant un écran et qui se passent pas sur internet. C'est les, les, les moments IRL, quoi. IRL, hashtag IRL, pour ceux qui... Moi, bon, j'ai appris ça il n'y a pas, très, pas si longtemps que ça, mais ça veut dire « in real life », la vraie vie, en gros. Et euh, bien sûr, Internet et les écrans, ça fait partie de la vraie vie aujourd'hui aussi, mais je veux dire la vie organique qui ne, qui ne contient pas, qui ne nécessite pas d'écran. Et, et tout ça, ce que j'allais dire, c'est que ça peut être des instants, ça peut être des moments. là J'écris ça, les premiers souvenirs qui me viennent... C'est une randonnée que j'ai faite tout seul euh, en Italie, en Ligure, où j'étais euh, dans un bled derrière les cinq terres. Et j'ai marché dans une forêt, en suivant une rivière d'ailleurs, qui s'écoulait euh, bah, en fait vraiment euh, de haut en bas, où il y avait d'ailleurs une source à laquelle j'allais boire et remplir des bouteilles régulièrement. Et c'était un truc nouveau, c'était enfin, la première fois que je faisais chemin, donc tout était nouveau pour moi, tout ce que je voyais. Chaque nouvelle image qui s'imprimait dans mon cerveau était nouvelle, donc c'était déjà stimulant en soi, mais ce n'est pas la même stimulation que les écrans et puis que ce qu'on fait avec Internet, évidemment. C'est beaucoup plus naturel, donc ce n'est pas hyper stimulant, c'est juste stimulant, juste ce qu'il faut. Et, et ça m'a pris plusieurs heures, je suis arrivé tout en haut, puis je suis descendu ensuite de l'autre côté pour arriver dans les cinq terres et me baigner. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu, euh, je me suis baigné, et j'étais tellement bien, je me suis couché en position latérale sur un rocher, et j'ai eu, c'est une des trois fois dans ma vie où j'ai eu, c'est arrivé d'ailleurs dans un petit laps de temps, euh, peut-être même la même année, ou alors en, en l'espace de deux ans, trois fois, une expérience de sortie du corps. Et là, c'était la plus intense, la plus courte aussi, la plus intense, enfin dans le sens où, le, le bien-être que j'ai ressenti. Euh, et je pense que c'était vraiment dû... Au, Enfin, c'est comme ça que j'interprète, C'était j'ai eu cette expérience de profond, profond épanouissement qui était genre, en fait je suis sorti de mon corps et je me sentais tellement léger que j'étais déçu de revenir dans mon corps. Et ça a vraiment duré une fraction de seconde, mais c'est la sensation la plus agréable, la plus satisfaisante, épanouissante que j'ai jamais ressentie, un peu courte aussi. Et, et elle est venue après de longues heures sans ordinateur, sans internet, seule, sans parler à qui que ce soit, sans être avec qui que ce soit, si ce n'est avec la, la nature, si on veut. En ayant marché, en ayant fait un effort physique léger, à modérer, si on veut, en mettant baigné, donc il y, a, enfin, il y a tous ces aspects de détente qui sont euh, importants, enfin, qui, qui, qui font la différence. Quoi. Et, et ensuite j'ai fait une sieste pour couronner tout ça, et là j'ai eu cette expérience-là. Donc je pense que c'est assez significatif. C'est pas pour rien. Je peux Jamais j'aurais eu une, expir une, une, une expérience comme ça où ne serait-ce qu'une une satisfaction euh, 20% aussi profonde que ce que j'ai vécu là euh, en passant une journée devant mon écran. Quoi. Même aujourd'hui, j'ai passé... Je vais arriver à 8h, franchement, avec, avec le temps sur mon smartphone aussi. Ce qui est assez rare, mais je me suis mis... Euh, en étant aux toilettes, je me suis mis à à organiser mes notes sur cette application mais depuis l'iPhone, vu que de toute façon c'est synchronisé, en déplaçant des trucs de notes à, à cette application, et du coup j'ai clairement passé 8 heures déjà, plus de 8 heures devant l'écran. Et euh, bref, je suis satisfait de ma journée aujourd'hui, mais j'étais productif bien sûr, j'ai avancé si on veut dans ma vie, mais ça n'arrive ça, ça pas à la cheville de l'expérience que j'ai raconté tout à l'heure, qui n'impliquait pas d'écran et pas d'internet et aucun accompagnement, la solitude, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre la même chose avec quelqu'un d'autre, je pense que c'est possible même, mais... voilà, pour l'anecdote, la longue anecdote, et si je veux finir d'exprimer ça, euh toujours une partie de moi qui a peur que ce soit ennuyeux, ce que je dis est pas intéressant, mais je sais que ça va intéresser quelques personnes au moins, donc c'est pas inutile. Et euh, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, non Et on va finir avec ça. Qu'est-ce que je voulais encore dire Les journées que j'ai passées sans écran et ou sans internet font partie des meilleures journées de ma vie. Enfin, je peux parler ça. En fait, on dit pas Ligure. Bon, je vais mettre le nom en italien. Seul marché des heures. Forêt, bord de l'eau, bu de l'eau de source, euh, je crois pas que je me suis baigné dans la rivière, mais euh, seul, on va laisser seul, longtemps sans personne autour de moi. dans la mer sieste Une sortie du corps c'est drôle quand j'y repense de, de l'été la, la chronologie comme ça ah, ça, me, ça me détend juste de penser à ça quoi à me, à me souvenir de ce de ça deuxième souvenir encore une fois, c'est une randonnée. Randonnée à Morgos. <rire> euh... Croiser animaux sauvages. Euh... dans la mer. Mon dieu, j'ai envie de retourner là-bas. Ça te dit, Alice, je vais t'en venir à Morgos. Incroyable cette île. Amuse-toi bien, bonne composition. Tu vas travailler sur Ah non, tu bosses sur ton morceau pour le bridge là, que tu dois faire, je pense. J'imagine que c'est ta priorité. Ah, je te fais salut à l'écran, mais tu regardes jamais l'écran, en fait. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore à propos de ça Oui, c'est qu'en fait, tout de suite, c'est intéressant, c'est que... On va rajouter ça à la liste hein. des choses à faire ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, c'est que dès... Juste avant le stream, quand j'ai pensé à ces choses, automatiquement, il y a eu une, une... Enfin, je pense c'est un réflexe que j'ai de façon, c'est quand... Je pense qu'on a tout ça, mais j'ai posé une restriction, c'est-à-dire... J'ai forcé mon cerveau à penser, tiens, une journée sans Internet, et des journées sans écran... Donc ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que par journée, quand je dis chaque semaine passer deux journées sans Internet et une sans écran, ça ne veut pas dire trois journées en tout, c'est que deux journées sans Internet et une de ces deux journées, je m'autorise quand même à utiliser l'écran, mais sans aller sur Internet. Donc tu vois, je peux écrire, je peux organiser ma vie digitale, si on veut, sans que ça, sans que ça concerne Internet, sans que ça implique Internet. Je peux organiser mes notes en étant hors ligne, je peux faire de la musique, je peux écrire des idées, je peux écrire un livre, je peux écrire des articles, je peux enregistrer des vidéos, enfin tu vois, il y a une multitude de choses qu'on peut faire qui sont que finalement de la création. Enfin, moi sur mon ordi, quand je suis hors ligne, je... à moins que je lise un, un livre, à moins que je lise mes propres notes ou alors un livre que j'ai en digital, en PDF ou quoi, je fais que de la création, je peux, je peux pas faire autre chose, je joue pas, donc c'est essentiellement que de la création que je peux faire du moment que je, je, je me prive d'internet. Mais donc, dans une de ces deux journées sans internet, enfin dans ça je viens de le dire, voilà, a... mais, mais une de ces deux journées serait complètement sans écran. Et en posant ces restrictions, mon cerveau Automatiquement à commencer à penser à bon, qu'est-ce qu'on fera parce qu'on va pas passer la journée à rien faire Un homme ou un être humain, disons, n'est pas capable de passer une journée sans faire sans, sans rien faire absolument et je vais écrire genre chose. Que je peux faire sans internet. Attends, en fait, ouais, on va faire sans internet, mais après, on va faire sans écran. Euh, musique, écrire, organiser mes, mes pensées écrites. Attends, écrire un article, écrire. Évidemment je peux pas le publier, mais on peut écrire les choses avant de les. Enfin sans être sur internet avant de les publier. Écrire un livre. Organiser mes pensées écrites. Euh... J'allais écrire.. Revenir or... enfin organiser mes projets musicaux ou revenir.. Les, les, euh, les parcourir un peu mais actuellement je dépends d'internet parce que c'est sur Trello enfin l'organisation elle est vraiment sur Trello même si j'ai les fichiers qui sont accessibles hors ligne et les projets mais ce, ce serait trop euh... c'est pas très pratique donc je vais pas mettre ça bah, écrire aussi paroles de chanson écrire essai des essais de la détente parce que je, je, sais, je sais pas encore si je, enfin je sais plus si je vais le faire c'était l'idée de départ mais là je suis plus je suis plus très sûr c'est que l'album soit accompagné d'une série de d'essais sur les thèmes de la détente mais là j'en suis plus certain mais bref je note quand même que c'est une possibilité euh... Évidemment, il y a tous les trucs qu'on peut faire sans écran aussi. Mais là, sans internet, sur laptop. Parce qu'après, on aura les trucs sans écran. Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, Trier, épurer, épicher les dossiers l'ordi je peux aussi analyser analyser de la musique Writing, écrire librement avec une problématique qui est posée, euh... faire des exercices. Ça, c'est des exercices musicaux ou d'autres de, ou types d'exercices liés à ma carrière musicale qui, qui viennent de, de mon coach. Euh, bon, je pense que c'est déjà bien, quoi. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un en live, peut-être qu'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un et que tu es intéressé, tu peux me faire des suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Internet sur notre ordinateur et là, j'inclus pas le smartphone parce que j'ai pas du tout envie d'utiliser euh, le smartphone. Mais euh, ce ordinateur... Oh Attends, parce que j'ai installé aujourd'hui, on m'a parlé, j'ai dit à, mon, à un ami que je voulais apprendre l'HTML, le CSS et le JavaScript. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça Parce que ça va probablement disparaître alors que Apple offre, enfin dispose de ce... Comment ça s'appelle Playgrounds. Je l'ai installé. Il est où ah voilà. Playgrounds. Swift. Je sais pas si je peux faire ça en ligne, par contre. Juste en train de voir si ça, c'est un truc que je peux faire en ligne. Alors, ça doit télécharger. Bon, je vais le mettre, puis je vais réfer. Je vérifierai plus tard. apprendre à coder avec, voilà, découverte du jour, c'est très excitant pour moi, parce que du coup, après ça voudra dire développer mes propres applications, et donc, ça, ça, ça bah, c'est bien que j'écrive ça, parce que je voulais en venir à ça aussi avec le live stream, c'est, c'est dans l'organisation de, que dans l'organisation faut juste que je désactive un truc parce que je vais passer 21h et je vais avoir un truc qui va me bloquer. J'en avais déjà parlé dans les autres streams. J'ai le, le contrôle parental en gros qui, euh, qui m'empêche de faire des trucs après 21h. Euh, sauf que là, j'avais pas prévu, mais je vais passer... Ah. Je vais passer 21h ce soir un petit peu, pas trop. Ok. Je désactive. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est pas ça que je veux faire, c'est downtime que je veux désactiver. Voilà. Ok. Développer les vos applications. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que... J'ai lancé Playgrounds, là, juste par curiosité. Ça sert à rien. Je vais pas faire ça maintenant. Ah, ils sont forts Apple quand même. Magnifique ça, mais ça m'excite déjà quoi. Développer mes propres applications dont une application qui est la première que je vais développer, ou peut-être pas parce que je si ça se trouve je vais trouver un truc encore plus simple à faire, mais pour l'instant c'est la première que j'ai en tête, à moins que j'ai un truc plus simple qui me vienne à l'esprit plus tard, que je pourrais faire plus vite, et qui, mais qui me sera utile aussi. Euh, une application, comme je l'ai dit, cette application, en fait j'aime ai, bien l'idée de ne pas être dépendant d'une quelconque application, après, Writer, je ne suis pas dépendant de l'application parce que c'est accessible hors ligne, parce que j'ai pas besoin de payer d'abonnement. Euh, j'ai payé... Euh, enfin, c'était un prix euh, unique, je crois, l'achat de, de l'application. Et... Enfin, un paiement en une fois, quoi. Et donc, le TXT, ça peut s'ouvrir partout. Je peux consulter mes mes, mes trucs que j'écris partout. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et c'est disponible, disponible localement. j'ai pas besoin d'être connecté sur le cloud ou quoi pour avoir accès à ce que j'écris, à, à, mes, à, mes, à mes informations, là, mes données. Par contre, je voulais juste... En fait, c'est juste pour optimiser la vue, j'ai pas envie que... Non, donc, dans le processing, ça enlève les tags. Non, ça, je, je préfère que ça, ça, ça s'affiche. Je veux... Ah ouais, tu vois pas, en fait. Je suis dans les paramètres de... Paramètres de... De, de, de, de, de, de, de... de l'application Writer, et j'ai juste envie qu'il me masque. C'est où Ah, voilà. Tu viens de voir la manif, là. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu qu'il qu masque en fait l'aperçu du, du fichier. Voilà, c'est un peu plus euh, épuré. Moins il y a le truc à l'écran, mieux je me porte. Donc, writer est uh, write array, hyper satisfaisant pour l'instant. Excepté que j'aimerais... Euh, c'est par, par euh, Comment dire Déjà c'est parce que j'ai envie, envie d'apprendre à programmer des trucs, puis du coup que c'est une bonne opportunité parce que je peux créer un outil qui va m'être utile à moi, qui sera peut-être utile à d'autres personnes, qui vient régler un problème pour moi, qui est que. Tu vas me dire c'est un peu anodin, mais pour moi ça fait la diff et je crois pas que je puisse changer ça dans, dans Writer directement. C'est, comme je l'ai dit avant, d'afficher les tags en mosaïque et pas en liste et que l'interface soit différente, soit un peu différente, tu vois. Euh, et pour ça, attends, qu'est-ce que je voulais dire Je vais donner un exemple, ça me fait rebondir. Après, je vais venir finir cette liste, mais là, on va rebondir sur cette idée de développer mes propres applications, qui est une chose que je peux faire hors ligne. Euh, j'ai dans mes... Comme ça, je te montre aussi un peu comment j'ai organisé d'autres trucs. Là, j'ai mes dossiers... J'ai un dossier TOTS des pensées sur des euh, thèmes spécifiques. Et celui qui m'intéresse là, c'est pas ici, c'est dans idées en fait. Euh, voilà, j'ai un dossier, dans le dossier idée, j'ai un dossier qui regarde spécifiquement cette idée d'application pour organiser mes, mes pensées écrites. Et, et là en fait je, je vais écrire les trucs qui me enfin, quand j'ai une pensée par rapport à ça je vais les écrire là dedans et là c'est ce que j'ai écrit voilà le premier enfin, le premier truc que j'ai écrit à ce propos c'est d'avoir une interface comme complete control qui est euh, un pas un plugin directement mais un comme un une interface qui regroupe tous les, tous les plugins de Native Instruments et quelques autres plugins qui ne sont pas de Native Instruments pour qu'ils soient bien organisés. Euh, enfin C'est un système que je trouve vraiment bien, je vais te le montrer dans un instant. Et donc, pour avoir un filtrage, donc une interface comme Complete Control, mais pour l'application, pour organiser mes pensées écrites, avec filtrage par catégorie, qui pourrait correspondre en partie au dossier qu'on a vu ici, tu vois, dans iCloud, là, j'ai mes dossiers. Donc ça, ça pourrait être filtrable, comme un premier niveau, si on veut, et ensuite, deuxième niveau, on a les tags pour filtrer. Et les tags dans l'espace de filtre seraient automatiquement mis à jour quand j'en ajoute dans la deuxième ligne de n'importe quel fichier TXT de mon système. C'est exactement ce que fait Writer. Si Ici, je vais rajouter un tag qui n'existe pas déjà. Enfin, j'ai rien vraiment à mettre pour l'instant mais bref ça va venir s'ajouter ici euh, un espace de recherche manuel par mot présent dans le contenu des fichiers je pense que je peux faire ça ici et eh ben non je crois que je peux pas c'est étonnant ah non si je peux ici je crois mais tu vois, l'interface n'est pas forcément manu... idéale. Je sais pas à quel point on peut modifier l'interface. Mais... Pas tant que ça, quoi ça reste assez simple. Ce qui est très bien, mais c'est pas forcément idéal. Si ici si, je vais taper sabbatique, ah ok, il y a déjà ça, génial. Bon, tu vois, rien que le fait de penser à comment je ferais mon application, je trouve la fonction qui existe et que je ne savais pas qui existait tu vois Dans... j'aimerais bien pourquoi pourquoi ce filtre il est pas en haut quoi c'est bizarre et là on peut classer les recherches par euh... ah, est-ce que c'est relevance je sais pas comment on traduit qu'est-ce qui est le plus juste par rapport à ce que j'ai tapé classé par date de modification donc par exemple le premier résultat je crois que ce serait peut-être les fichiers qui incluent le plus le mot que j'ai mis là date euh, de modification, donc ça c'est assez cool beaucoup de trucs que je veux faire que je peux faire avec Writer, mais pas de la manière la plus optimale selon moi et je te montre Complete Control, ça ressemble à ça non purée, je me trompe toujours c'est euh, Ideas ça aussi ça me fait c'est que là si je, fais une, je change une fois la, la, le type d'affichage, que j'aimerais qu'il soit seulement par ordre alphabétique dans l'iCloud, mais, mais pas forcément ici, par exemple. Ah, je peux faire custom. Ah, voilà. Putness. Ok, c'est bon, j'ai trouvé une solution. Comme ça, mes Smart Folders, ils, sont, ils ont un type de classement, si on veut date de modification et ici ça reste par nom voilà moins content idée tac et ah merde tu vois pas du coup il faut que je change l'affichage de j'affiche une autre fenêtre voilà tu vois mon curseur, vois-tu mon curseur, je crois que, oui, parfait, donc ça c'est complete control, et pour faire l'analogie avec l'application la, que j'ai envie de créer pour gérer et afficher, enfin, c'est pas gérer, c'est filtrer, et peut-être ça pourrait être aussi un traitement de texte, ce serait ça l'idéal, j'ai pas écrit ça encore, mais le mieux, ce serait que ce soit ça aussi. Traitement de texte. Je puisse édit, créer et éditer les fichiers texte. Euh, les filtrer. Donc, par exemple, ici, on est dans tous les instruments. Type, c'est la première catégorie. Enfin, premier type de filtrage. Enfin, ou un des types de filtrage. Ici, tu vois, c'est les types d'instruments. Mais moi, moi j'aimerais que ce soit pour mon, mon application, que ce soit les dossiers. Et là en dessous on peut avoir les sous-dossiers, donc en fait on peut avoir, un deux... tu vois que là il y a une séparation, euh, on peut avoir dans un premier bloc les dossiers euh, par an si on veut, et ensuite les sous-dossiers. Et tu vois là en fait je pourrais cliquer, le mieux c'est que je te montre, je te... parce que là c'est une capture d'écran, c'est mieux que je te montre dans l'application comment ça marche. Je vais préparer ça. Complete control. Voilà. Donc, tous les instruments, mais on pourrait aussi choisir un instrument. Donc là, je ne sais pas, ça pourrait vouloir dire... Ça pourrait être ça, les dossiers, en fait. Je ne sais pas. Mais peu importe, peut-être il y a un niveau de trop ici. Imaginons, là, on veut basse, donc ça, ça peut être un dossier, dans mon cas, et là en bas, c'est les sous-dossiers, tu vois, parce que quand je clique sur basse, j'ai que les types de basses, si on veut, donc ce serait les sous-dossiers de, de mon dossier principal, et, truc que j'avais jamais fait, mais si j'appuie sur commande, pendant que je clique, je peux afficher plusieurs instruments, dans le cas de la musique, ça me serait utile. Tiens, j'ai envie de. Enfin, je sais pas dans quelles circonstances ça me serait utile, j'ai envie de voir tous les, les sons de basse et les sons de flûte. Ce qui, ce qui est un peu improbable comme euh, contexte, mais pourquoi pas. Donc, principe, on ne fera que à la fois. Mais tu vois, si deux, je veux explorer deux dossiers en même temps, si on veut, je peux faire ça comme ça. Et là en bas, tu vois que j'ai les, les types de basses et les types de flûtes. Whistle, c'est un type de flûte, si on veut, ou un type de son euh, en mode flûte, si on veut, qui a été mis dans la catégorie flûte. Et upright, c'est les, euh, les contrebasses. Voilà. Caractère, ça peut être un autre type de filtre, mais ça c'est... Ah ben non, ça ce serait les tags, en fait, tu vois. À un autre niveau, il y aurait les tags de euh... mes... De mes notes et là en bas il y a les résultats malheureusement ça ça ça, ça s'affiche pas très je sais pas si je peux changer ah, je peux pas faire plus grand Pourquoi je peux pas faire plus grand c'est étrange bon tu vois dans mon application ce serait pas comme ça ah oui je peux faire ça comme ça en fait je peux réduire un peu les filtres là-haut, l'affichage des filtres mais qui reste sélectionné et là j'ai les résultats par rapport à ce que j'ai tu vois donc c'est comme si je cliquais sur des noms de dossiers, ensuite sur ce que j'ai pas fait d'ailleurs, des tags et boum là j'ai ce serait les fichiers qui correspondent au filtrage que j'ai fait donc par exemple j'aurais le fichier euh, il y aurait un certain une date, peut-être ce serait bien qu'ils me mettent le chemin parce que vu que moi j'utilise comme nom de fichier que des dates, il peut y avoir plusieurs fichiers avec la même date mais qui sont dans un dossier différent, euh, parce que ça regarde un thème différent, tu vois, il y a mon dossier journal, il y a mon dossier journal de la musique, donc c'est que des notes, le dossier journal ça peut être n'importe quoi, mais pas la musique parce que la musique a son propre journal si on veut. Et il peut y avoir le dossier qui contient les notes sur l'application que je veux créer. Et ensuite, imaginons que ça, c'est un fichier. Je clique. Je fais un double-clic et il m'affiche le contenu de mon fichier texte sur la droite. C'est un peu... C'est comme ça que j'aimerais euh, grossièrement, en tout cas, avoir mon... Créer mon... Tu vois, là, je peux modifier. Je peux m'amuser avec le, prix, le, le preset, en fait. C'est un, un patch de... De cet, de cet instrument et là je peux modifier des trucs je peux jouer normalement si je configure ça je te montre deux trucs je te parle de deux choses en même temps je vois pourquoi mon clavier marche pas non Bizarre. Mais bref, voilà comment Complete Control fonctionne et comment et comment je j'aimerais m'en inspirer pour ma propre appli application pour euh, organiser filtrer mais éventuellement aussi créer et éditer mes, mes pensées euh, écrites. Et comme je t'ai dit, tu vois là la différence de writer, je vais te remontrer après. mais On a vu avant que les tags étaient affichés par euh, euh, par ligne, les dessus aussi, ce qui n'est pas un problème. Mais les tags, c'est un peu plus embêtant pour moi. Euh, enfin, pas par ligne, mais en colonne, juste une colonne qui peut être assez longue. Alors qu'ici, tu vois, pour éviter de scroll down à l'infini. Et je pense que c'est visuellement, c'est un peu... Enfin, je sais pas, moi je préfère en tout cas comme ça. Voilà, là, ils sont un peu en mosaïque sur plusieurs lignes, les uns après les autres. Euh, et c'est tout, je crois. Je pense que j'ai tout dit à ce propos. Si je reviens ici, donc tu vois qu'en fait, j'ai mon dossier et j'ai je peux mettre des images ou des vidéos euh, qui sont relatives au, au projet ou... Au, le thème, en fait, là seulement, du, enfin, le, le dossier, quoi, c'est euh, ce dossier qui va regrouper toutes les notes, toutes les images, tout ce qui peut m'aider pour l'élaboration, de pour la matérialisation éventuelle de cette idée. Euh, et je vais voir, maintenant qu'on m'a appris qu'il y avait ce truc de Apple qui existait, qui est quand même un langage simplifié, et qui marche directement, qui est sûrement parfaitement intégré à, à Mac, qui marcherait même sur iPad. Ce qui m'intéresse... Moins, mais pourquoi pas. Je suis hyper excité d'essayer ça, quoi. Euh, mais je crois que je n'ai pas fini de m'exprimer sur ces choses-là. Non, on n'a pas fini. Bon j'ai pas besoin de mettre playgrounds à télécharger. Euh, je comprendrai Et on va s'arrêter là, c'est pas mal les choses. Maintenant hein. je vais faire vite fait la liste. Choses que je peux faire sans écran. Lessive. Ménage. Épurer mes possessions. Euh... redesign d'intérieur, genre changer de disposition au meuble, euh, optimiser mon... mon lieu de vie, optimiser mon lieu de travail, faire du sport. J'allais écrire pas en salle parce que je, je serais obligé si je si je peux pas prendre mon si je m'interdis d'avoir mon smartphone même si à la limite ça pourrait aller pour ça enfin on s'en fout c'est un détail je suis un petit peu trop trop dur là avec moi mais euh, je peux pas enfin je peux pas aller faire du, du sport en salle sans ma musique parce que sans casque du coup et sans smartphone parce que ça serait subir la musique de, de merde que, qui est diffusée à la salle de sport, faire du sport, euh, voir des amis, ah. rencontrer des, des inconnus, enfin, faire de nouvelles rencontres, genre... Nouvelle rencontre spontanée. Euh... Je, vais, je vais détailler faire du sport. Ça inclut plein, plein de trucs. Mais des fois, je pense pas à quel type de sport. Des trucs que j'ai trop envie de faire, que je ne prends pas le temps de faire. Kayak. j'ai pas du tout l'équipement, mais j'ai envie d'en de, faire. Puis ça peut se louer. Euh... Lentour à vélo. Maintenance vélo. Euh, foot avec les kids. Euh, Allez voir mes nièces. Appeler des amis, mais oui mais ça, ça implique. Euh... Non, ça implique pas forcément un écran, mais ça fait que je vais devoir prendre le téléphone dans les mains et ça peut ça peut devenir compliqué quoi d'éviter complètement donc je vais pas mettre ça je mets en parenthèse appeler des amis faire l'amour <rire> euh, oh, lire. Lire des livres. Ah ouais. Enregistrer. Composer musique avec... Je suis pas du tout capable de faire ça mais pourquoi pas composer de la musique sur partition manuscrite ça peut être intéressant composer musique euh, comment ah oui composer et enregistrer musique avec et à ma c'est un micro de poche que j'ai du coup euh, voilà ça requiert pas d'écran pas d'ordi euh... écrire des paroles évidemment après c'est vrai qu'il faudrait que je divise en fait c'est qu'il a des choses qui sont du close up Sans écran, mais close up si j'ai envie en fait d'avoir une liste d'activités que j'aime faire qui sont sans écran mais aussi sans nécessité que je sois proche de enfin que j'ai vois... mes yeux arrivés sur quelque chose de proche, donc en fait écrire des paroles. Par contre, là ça me fait penser c'est qu'il ya une alternative c'est. Euh... écrire des écrire entre guillemets des paroles oralement puis je mets PR7 parce que du coup je, je pourrais écrire des paroles mais capturer ça oh, du coup c'est pas vraiment écrire mais c'est c'est euh, ouais faire ça oralement et les capturer du coup au micro écrire mes pensées à la main Bon, je vais juste écrire, écrire penser, de toute façon c'est dans la liste, euh, faire des câlins, faire la boue, pas forcément parce que qu'on serait proche mais on n'a on pas besoin, besoin d'avoir les yeux rivés, ce serait quelque chose de proche, et puis c'est de la 3D donc ça va quoi, c'est pas comme un livre, euh, la, la, la maintenance vélo c'est un peu du close-up mais ça va. Quoi que, ouais, vas-y. Je vais quand même mettre là. C'est du close-up. Voilà, le reste, c'est pas du close-up. Après, je pourrais même faire une, fin, une liste des trucs que j'aime faire qui favorise le. Enfin, re, regarder au loin, ou, ou en tout cas à une distance assez. Euh, assez importante. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses ici Clairement, qu'il y a d'autres choses. Ah, j'ai pas mis lire des livres, ça va en bas là. Hum. Et puis redesign d'intérieur ranger mes affaires bon optimiser mon lieu de vie ça fait un peu partie de ranger mes affaires quoi mais bref je vais laisser faire à manger yes. faire les courses aller me baigner prendre un bas me raser allez flotter un, un centre, de sorte de spa, un centre bien-être où on peut aller flotter dans l'eau salée. Euh, me faire masser. Rejection therapy. Faire théra la thérapie du rejet. D'ailleurs, il faut que j'ajoute à ma liste de projets, mais euh... C'est pas un truc de toute façon qui, qui, qui, qui me prend du temps à plein temps, mais. Parce que j'ai envie de le faire depuis un moment, mais je... il faut que je prenne le temps de, enfin, de décider de le faire quand ça commence. Et euh... En vrai, ça pourrait commencer n'importe quand. Mais bref, je vais mettre ça quand même là. Après tu vois, ça c'est pas genre une, une to-do list, c'est pas une liste de choses à faire, c'est des choses des choses que j'aime faire, euh, plus ou moins j'aime pas trop faire les courses, je t'avoue, faire à manger ça me fascine pas trop pour l'instant, mais en grande partie parce que je, je m'occupe beaucoup avec le reste et, et, et ça me dérange de prendre du temps pour faire à manger, mais je pense... Je sais pas en fait, peut-être qu'il faut que je me l'avoue et puis que c'est un truc qui changera peut-être jamais pour moi. Mais euh... enfin ça dépend, déjà si, si tu vois dans un jour sans écran, je pourrais décider de prendre le temps de faire à manger, d'aller faire des courses et d'acheter des trucs que j'achète pas forcément parce que je vais du coup faire je sais pas des, des recettes ou des plats que j'ai pas l'habitude de faire pour apprendre à les faire et puis que ça devienne un peu automatique et que je puisse... Manger plus que deux plats différents que je fais en rotation ces temps. Euh, à, part, euh, à part les choses qui sont des petites bricoles que je mange. Ou c'est pas vraiment des plats, mais je m'arrange avec des petites choses, quoi. Des petites choses simples. Euh... Bon, voilà, je sais pas. C'est déjà pas mal. Et tu vois, je sais pas, je pourrais imprimer cette liste ces listes et parce qu'en fait l'idée c'est ça finalement, il faut que je le fasse je le mettre avant mais je vais l'écrire ici après il y a un seul truc embêtant j'allais dire que les dimanches soient sans internet et peut-être sans écran c'est que là j'ai un, un cours en ligne et j'ai encore Ah non, j'ai qu'une session, c'est vrai. J'ai que ce dimanche. Mais en fait, c'est pas grave, ça peut, ça peut switcher. Idéalement, le dimanche est sans écran. Donc sans Internet aussi. Et le... Qu'est-ce que ça peut être Et le lundi, vas-y, commencez la semaine. Et le lundi, sans internet. Donc, je vois déjà les obstacles qui peut y avoir. Obstacles. Cours avec Mike Monday. Dimanche soir. Je vais mettre des numéros parce qu'après on va je vais dire comment je peux éviter ces euh, enfin, régler ces problèmes on va dire ces potentiels l'obstacle ou les contourner si on veut euh, mm. qu'est ce que j'avais pensé ah ouais donc la cour et workshop avec mike monday les dimanches soir parce qu'il a souvent tendance à faire ça Enfin, pour lui, c'est le lundi matin très tôt, parce qu'il est en Australie. Mais du coup, c'est le dimanche soir pour les gens en Europe. Mais il y a aussi les cours que moi, je donne. Que je donnerai les lundis. Et je... Non, c'est pas absolu. J'allais mettre le nom de quelqu'un avec qui j'ai souvent fait les cours les lundis, mais pas que. Et je sais qu'il a d'autres disponibilités. Donc ça va, maintenant... Euh, je me suis habitué à utiliser l'opportunité après avec le coaching que j'ai fait euh, pour un le premier problème c'est quand je veux enfin quand il y a cours workshop le dimanche soir. passer le samedi samedi ou autre jour de la semaine sans écran pour les cours euh, bah rien genre pas planifié de cours les lundis si l'élève n'est vraiment pas disponible les autres jours attends les lundis attends ah oui parce que lundi ça requiert un terme ah mais c'est des cours en ligne oui c'est ça quand, cours que je donnerai, cours en ligne que je donnerai l'année en ligne parce que c'est vrai c'est surtout les cours en ligne qui sont qui seraient un problème où là j'ai qu'une qu'une élève en fait c'est pas vraiment un problème mais ça pourrait devenir ça pourrait être un obstacle si est vraiment pas disponible les autres jours désigner un autre jour que lundi pour le jour 100 internet, voilà maintenant, moi il faut que je mette ça dans mon calendrier et euh, là on est tac. ah ouais là on est... on est on va être jeudi demain je suis en semaine sabbatique donc je peux faire ce que je veux c'est vrai que là je suis déjà je suis pas sûr que je vais faire ça parce que si ce soir je... en quelque sorte je planifie que je vais je veux passer une journée sans écran demain si vraiment je suis libre complètement il y a de fortes chances que demain je vais pas suivre la restriction parce que j'aurais envie sur le moment de faire quelque chose sur euh, avec mon ordi ou quoi, sur euh, avec un écran ou quoi, mais je vais d'abord juste faire une chose parce que je vais voir la météo qui je crois, ne... après de nombreux jours de de beau temps, malgré la fraîcheur du matin qui fait pas de mal, le pollen qui était embêtant surtout, je crois que la météo elle va, ah ouais genre oh là là, ah non, progressivement mais ouais, oh mon dieu c'est genre l'hiver de nouveau. Demain, pluie, pas mal de pluie demain. Donc bon je pourrais aller à la salle de sport, je suis en train juste de voir si c'est pas Too much de me dire euh, sans écran si je vais à la salle de sport, j'aurai le smartphone pour la musique. Bon, je vais mettre, la voilà, flexibilité, en tout cas, sans internet. C'est bon. Et peut-être que je ferai un rapport, euh, je pourrais faire un rapport d'expérience, mais voilà, là j'ai déjà... Imaginons demain, sans Internet, je peux faire tout ça. Par contre, ça risque de quand même me faire passer... En fait, non, il faut vraiment... Ce sera sans écran, quoi. Sauf pour... Euh... Le sport, genre musique et... Et euh... timers mais bon voilà je vais pas avoir les yeux rivés dessus plus que ça quoi musique timers peut-être prise de notes mais voilà c'est tout Je vais faire ça parce que je sens que j'ai, enfin, j'ai juste passé. C'est aussi parce que je sens que j'ai vraiment besoin de me détendre et que effectivement, si je me limite, enfin là, le... pour moi, enfin là, je ressens les deux problèmes. C'est pour ça que je les ai exprimés. Trop de temps devant l'écran qui est, qui fait que, en fait, il faut que je fasse ça aussi, genre les jours sans internet mais avec écran. Comme, comme les jours avec internet euh, internet et comme comme les jours avec internet mettre un timer pour sonner après un ah an pour faire une grande pause après deux heures d'écran et un autre timer pour petite pause of state toutes les 30 minutes sauf en cas de flot bref voilà c'est très méticuleux n'est ce pas euh, mais c'est comme ça que c'est une manière de me gouverner pas, pas pas me gouverner mais de me gouverner mais en en me faisant faire des choses que j'ai envie de faire en fait. Sauf que il faut que je sois très conscient de ces choses pour euh, y mettre de et, et que j'essaye. Enfin, il y a plein de choses que j'ai réussi à, à mettre en place ou à arrêter de faire ou commencer à faire régulièrement ces dernières années, mais après avoir essayé longuement. Enfin, il y a eu un temps assez long entre ma première intention... Qui me vient à l'esprit en fait qui, qui est désiré et la l'exécution constante de de ça quoi puis après il ya des retours en arrière des fois genre la routine que j'avais par exemple en angleterre j'ai remarqué que change quand je change d'endroit vraiment pour une longue durée voire une, derrière, une durée indéterminée comme quand je pense à vivre en angleterre et j'ai fait six mois du coup en 2020 ben bah, ça m'a ce changement en fait de lieu et quitter la zone de confort comme ça, ça ne m'a pas forcé en fait, ça a fait que c'était beaucoup plus facile et naturel de... pas, j'avais une énergie complètement différente quoi. Et j'avais une route pendant six mois, j'ai systématiquement tous les jours, je crois que je n'ai jamais raté un jour, fait une routine avec un ordre qui variait, mais qui consistait à... Aller marcher tous les jours une demi-heure à peu près. Le matin, c'était la routine du matin. Faire une routine de 20 minutes de ki -Kong. Euh, Les mouvements lents, genre... Euh, genre... Euh, en étant debout, ce genre de truc. Que je faisais... que euh, bon, c'était en partie, c'était l'hiver, donc c'était dedans, mais... Quand je le pouvais, après je le faisais dehors. Et je crois que je faisais un splurge, ou alors j'écrivais, ou je faisais les deux... Chaque matin. Et bref, c'était, c'était ouf. Après, j'avais une routine du soir aussi, je crois. Euh, ouais, je sais plus en fait. Était peut-être pas très. Euh... Non, j'avais surtout une routine du matin. Mais bref, ça, par exemple, j'ai, j'ai pu refaire euh, dès que je suis revenu en Suisse. Ça, c'est. Euh... Peut-être je l'ai fait quelques jours, mais ça m'a. Euh... C'est drôle, c'est incroyable. Genre, il n'y avait aucune raison que j'arrête de faire ça. Mais, bam, je reviens en Suisse, zone de confort, etc. Et ces habitudes, elles se sont évaporées, quoi. C'est incroyable. Euh... Je ne sais plus à quoi je pensais, rien. Je m'imaginais demain à passer la journée sans, sans, ordre, sans écran. Sauf pour ce que j'ai écrit. Euh... tu vois ça ça pourrait être un article peut-être bon, c'est semi-privé ce que j'écris mais en même temps là j'en parle sur Twitch ça peut donner, ça peut donner des idées enfin, c'est surtout utile pour moi mais ça peut donner des idées à, à quelques personnes c'est une manière aussi pour moi de partager comment je, je passe mon temps comment je m'imaginerais passer mon temps et ce que je ferais sans Internet, sans écran. Et voilà. Tu vois, tout ce que j'ai marqué, à part, comme je l'ai dit, en partie faire à manger, faire les courses, et encore, des fois, ça peut être satisfaisant. Pour moi. Mais tout le reste, c'est des choses super nice. Et que je kiffe, quoi. Peut-être pas tout le monde à me faire la... Ce pas spécialement fun de faire la lessive, le ménage, euh, de ranger etc, mais moi en fait, pour comme je suis, par c'est propre ou vierge, euh, avec, je sais pas, d'autres caractéristiques dans mon thème astral peut-être, mais je, ça me détend en fait, parce que pour moi c'est mettre de l'ordre, c'est les trucs que je dois faire, et je sens que j'avance, il faut que je fasse ma lessive, il faut que j'ai des vêtements propres à dispo, euh, il faut que l'endroit où je vis soit clean. Euh, j'apprécie avoir juste les choses qui sont nécessaires et donc régulièrement me débarrasser des choses qui ne sont pas nécessaires, euh, changer et optimiser euh, mon espace intérieur. Et voilà, quoi, c'est des choses que moi j'apprécie, quoi. Euh, j'ai tout partagé, je crois. Ah non, j'ai peut-être pas dit pour finir, voilà. Pourquoi Parce qu'on pourrait encore argumenter, mais pourquoi organiser Ou peut-être que je l'ai déjà dit, tu hein, as, as dû comprendre euh, au fil du temps, c'est pourquoi organiser ses pensées ben, C'est qu'en fait, comme j'ai dit, ça peut être utile de juste écrire, mais franchement, est-ce utile de juste écrire Parce qu'on exprime les choses et. Et en fait ça les met en avant dans notre conscience, ça nous détend dans l'instant, ça règle nos émotions, ça nous permet d'avancer, de réaliser des trucs peut-être, de trouver des idées, de résoudre des problèmes, euh, des conflits intérieurs voire interpersonnels, euh, d'avancer dans les projets, enfin tu vois à quel point ça peut être important et utile. Et, euh, mais en plus, comme je t'ai dit, tu vois ça peut être une manière d'organiser tes pensées pour un truc spécifique. Par exemple, moi, je, je sais pas je parle de « Où vivre ?» Et là, j'écris des pensées sur « Où vivre euh, ?» Et là, c'est un peu pauvre pour l'instant, tu vois. Mais il y a les idées, les idées d'application, les idées de, idées de choses à faire avec euh, une personne en particulier, ce qui pourrait être une liste. Je n'ai pas forcément besoin de mettre ça ici, d'ailleurs. Euh, pour la musique, j'ai un dossier « idée d'album le nom de l'album et les idées à ce sujet. Euh... Et en fait, tu vois, ça peut être aussi... Parce que moi, en même temps, je me, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi par exemple ce, ce, de, ce, fi, enfin, ce dossier sur l'album Les Jeunes Filles, qui est une reprise en fait, de ce que des livres de Monterland, de son roman cyclique, pourquoi ça ne serait pas un seul fichier avec tout ce que j'ai à dire. Moi ce que je trouve intéressant, et peut-être d'autres raisons, c'est que je trouverais intéressant de pouvoir afficher, par exemple, tout ce que j'ai écrit le.. D'ailleurs c'était pas le 1er janvier que j'avais écrit ça. Ou si ça m'étonne, peut-être, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant. En fait, je peux le faire ici, tu vois. Je fais un fichier smart. Et genre, mars 2022. Ou même une date précise, tu vois. Le, en 2022, le... Je sais pas, le, 20, le 22 mars. Ça c'est le nom. Euh, ça c'est le chemin du fichier. Ah mince est ou n'est pas, merde, peut-être je peux pas faire search, voilà, recherche que ça match même, peut-être même si date, enfin non, ça, ça suffit la date, voilà tac sauver et boum pourquoi j'ai ça ici pourquoi j'ai ça qui s'affiche le chiffre 22 quelque part 2.2 peut-être ça a été euh, chercher ça là aussi peut-être c'est à cause de ça bref euh, je me rends compte que j'ai dévoilé beaucoup de trucs de ma vie privée <rire> en ayant bref ça intéressera personne de toute façon euh... Ben voilà, je pense que j'ai fini, quoi je ne sais pas si j'avais un autre truc à lire. Ouais, non, tu vois que d'organiser... Moi je trouve intéressant de pouvoir revenir, tu vois, toutes les notes que j'ai écrites, j'y revenais ces temps, et j'oublie les trucs que j'ai écrit mais ça en est pas moins important. Et du coup, imagine bien, tu vois, si tu écris... Euh... Je vais rester sur les notes d'aujourd'hui. Comme ça, je suis sûr de ne pas partager des trucs que j'aurais pas envie qu'on voit. Quoique je peux changer de vue maintenant. Non, c'est pas ça. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que je disais euh, Ouais. Imagine, aujourd'hui, t'écris et t'écris des trucs qui sont relativement important, sur une idée de projet, euh, un truc concret, en fait, que tu es en train de vivre, et qui pourrait être important de t'y référer plus tard. Tu vois, c'est des choses... Enfin, il y a plein de choses, que tu imagines bien, qui sont importantes, sur lesquelles on pourrait revenir. Des trucs qu'on a pensés, qu'on a écrits... Euh... Il y même des trucs que par défaut, peut-être on a l'habitude, tu vois, si tu pas quelqu'un qui écrit, peut-être t'as l'habitude. Enfin, forcément, comme tout le monde, tu penses plein constamment tu penses à des trucs. Et des fois, tu. Enfin, souvent, tu penses à des trucs plus ou moins intéressants, qui, qui te seraient utile de capturer et de pouvoir revenir dessus plus tard. Euh, ça peut être aussi intéressant de voir, je sais pas. Imaginons moi, voilà, là j'ai j'ai écrit des trucs là-dessus, tu vois, j'ai subi un choc crânien il y a une dizaine de jours, et j'ai écrit à propos de ça, de mon expérience, tu vois. Qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, mais surtout comment je me sentais après. Et, tu vois, ça pourra m'être utile si dans quelques années, euh, il y a quelqu'un autour de moi qui, qui subit un choc crânien, plus ou moins comme moi, moi je vais pouvoir, je vais, je vais sûrement me souvenir, tiens, j'ai vécu ça aussi, et, et je pourrais en, en sachant que j'ai le système, en sachant peut-être que je l'ai écrit aussi, Peut-être, je ne suis pas sûr si ça fait très longtemps. Je peux aller taper euh, choc crânien ou choc, tu vois, dans mes euh, dans dans mon outil euh, d'organisation. De, de même, fin, ça peut se faire aussi dans le Finder. Hein, tu fais une recherche sur ton ordi, sans, sans être dans une application particulière, et il devrait te trouver tous les fichiers qui contiennent tel mot. Bah, tu vois, ça peut être utile, ça peut être utile de se dire « Ok, je sais qu'à telle période de ma vie, euh, je ne sais pas, début de l'année 2022, euh, il se passait ça dans le monde ou il s'est passé ça dans ma vie et j'ai probablement écrit à ce propos, et peut-être un jour ça sera intéressant de revenir voir, ça pourrait pas seulement être intéressant mais utile, dans cinq années disons, de revenir voir comment tu te sentais par rapport à une situation, comment tu as géré une situation. » Euh, et ouais, enfin, voilà, j'espère que avec tout ce que j'ai dit, tu imagines à quel point ça peut être utile. Et je pense que ça, peut, ça ajoute vraiment à la qualité de vie parce que, parce que trop souvent on peut, on peut être en train de subir la vie aussi. Moi je m'efforce de faire le moins de choses possible et tout, et encore j'estime que j'en fais encore trop. Mais t'imagines bien, enfin ça t'est arrivé, ça, ça nous arrive constamment d'être submergé par la vie. Des fois, c'est juste comme ça, on ne peut pas tout contrôler. Mais, euh, tu vois, de, de, de, garder le, de garder un contact fort avec nos propres idées, nos propres pensées, ça, ça peut être vraiment important. Et imagine, je sais pas, typiquement, l'exemple, le plus, par, plus parfait exemple, c'était la, la pandémie, qui a l'air d'être quasiment finie, mais on a vécu à peu près deux ans spéciaux, qui ne ressemblent à aucune autre suite de deux années dans notre vie jusqu'à là, qui, pour beaucoup de personnes, a créé beaucoup d'espace, et donc de temps, au quotidien. Et... Chacun s'est occupé de différentes manières, plus ou moins productives. Mais imagine si dans un.. tu as, as une période comme ça qui arrive de nouveau dans ta vie, qui peut être causée par autre chose qu'une pandémie, hein. et, et que tout d'un coup, tu as de l'espace et du temps pour faire émerger tes idées, créer, penser par toi-même. Et du coup, tu vas travailler sur des projets qui, qui sont des nouvelles idées, ou peut-être qui sont des vieilles idées, mais que tu n'avais jamais eu le temps de travailler dessus. Et... Euh, et tu, tu vas peut-être écrire des trucs, je sais pas, tu vas peut-être commencer à écrire un livre, ou juste, je sais pas, tu vas commencer un blog, ou euh, euh, écrire juste pour poser tes idées sur un projet précis qui ne consiste pas à, euh, à écrire un livre ou écrire un blog, mais qui serait euh, où aller vivre, ou alors, euh, je ne sais rien, apprendre quelque chose, une nouvelle, euh, quelque chose de nouveau, euh, voyager construire ta propre maison, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Et écrire ces choses, ça va être important dans l'instant pour articuler tes pensées et te permettre de les vivre mieux que si c'était que dans ta tête. Tu vois, si par exemple tu rêves d'aller vivre à Los Angeles, bah une bonne idée ce serait d'écrire pendant le plus longtemps possible, enfin jusqu'à ce que tu aies les idées assez claires sur comment tu t'y prendrais, tu vois, où tu irais, est-ce que tu connais des gens là-bas, qu'est-ce que tu ferais Imagine que tu vis là-bas, tu vois comment ça se passe. Décris les choses de la, manière, de la manière la plus détaillée possible. Tu peux faire l'exercice aussi d'écrire ta journée moyenne parfaite, qui est une journée que tu pourrais vivre, qui n'est pas extraordinaire en soi, mais où tu fais des, des choses que tu aimes toute la journée et que tu pourrais vivre jusqu'à la fin de tes jours. Donc tu vois, c'est pas une journée où tu vas faire du saut à l'élastique parce que c'est pas un truc que tu pourrais faire ou que tu ferais absolument tous les jours dans une journée moyenne. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais du moment où tu te lèves au moment où tu te couches dans les moindres détails Et si tu fais que penser à ça dans ta tête, c'est bien. Mais l'écrire, c'est tellement plus puissant, ça va vraiment s'imprégner en toi. Tu vas y vivre dans ta tête de manière beaucoup plus vive et tu pourras revenir dessus. Et imagine, tu fais ça tous les six mois, tu écris juste cet exercice, oublie tous les trucs que je t'ai dit. Mais dis-toi dis que juste tous les six mois, tu vas te poser pendant deux heures et tu vas écrire... Ta journée moyenne parfaite, du moment où tu te lèves tu, et au moment où tu te couches, où tu n'as aucune peur, il n'y a aucune limite matérielle. Tu as tout l'argent qu'il te faut, tu as toutes les ressources matérielles. Tu as tout ce qu'il faut, tu vois. Sauf qu'on on ne défie pas les lois de la physique, c'est tout. Comment tu vivrais ta vie, tu vois, sans aucune limite dans, la, dans la, les limites de la, de la physique Ça, ça va déjà transformer ta manière de penser. Et, et imagine, tu fais ça tous les six mois tu, tu mets à jour ta. Tu vois, tu reviens sur ton document, tu l'écris aujourd'hui, dans 6 mois tu reviens dessus, tu auras d'autres idées où tu vas réaliser ah, en fait ça, ça ne m'intéresse pas trop finalement, et tu as d'autres trucs qui vont émerger, et rien que ça, c'est un outil incroyable, euh, qui mériterait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo juste pour ça. Euh, mais bref, sur ça je vais m'arrêter, c'est déjà. Putain, c'est tard finalement, c'est déjà 22h, mais bref, j'étais un peu en flow si on veut. j'ai pas eu d'ailleurs d'oreilles qui se bouchent ou quoi que ce soit, je me sens pas particulièrement stimulé, donc c'est bien, parce qu'en même temps, en fait, ce qui est cool, c'est que je mettais dans l'ordre, dans mes pensées, en, en te présentant tout ça, donc punaise, ça fait une vidéo de deux heures, finalement, c'est hyper long, hein. mais bref, voilà, on aura couvert pas mal de choses, et comme d'hab, là en bas, sur ce lien, c'est mon site, que j'ai d'ailleurs mis à jour ces derniers jours. Qui est un peu, enfin, il était déjà bien, mais il y avait quelques trucs incohérents, des trucs qui se présentaient pas très bien sur certaines pages. Euh, j'ai mis une page à propos du live stream aussi, et bref, j'ai optimisé quelques petites choses. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut sur ce lien, mon site perso. Et sur ce, je te souhaite une belle soirée. Et je te dis à bientôt, peace. Amuse-toi, prends soin de toi. Ciao.